Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux Vous êtes béni entre tous les hommes Et Jésus l'enfant divin de votre virginale époux vous est béni Saint Joseph donné pour père au fils de Dieu Dans nos soucis de famille, Saint Joseph donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de santé et de travail, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Joseph, pour que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre virginale épouse vous est béni. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu.